Bonjour les gens, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où c'est vrai que j'aurais aimé vous apporter de bonnes nouvelles mais au vu des circonstances, je vais essayer à mon échelle de travailler avec vous justement pour limiter la casse parce que est-ce que aujourd'hui vous allez perdre en niveau ben La réponse c'est oui. Vous allez perdre en niveau que ce soit en théorie ou en pratique et moi je me suis mis tout simplement à votre place et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour continuer à les aider, malgré le fait qu'ils ne peuvent plus continuer leurs heures de conduite, et ils peuvent plus non plus se rendre dans les salles de code pour travailler. Alors j'ai appris, hein, tout comme vous j'imagine, hier, que les examens du permis de conduire étaient annulés, mais aussi les examens du code de la route. Donc les répercussions vont être dramatiques par rapport à la suite de notre pays, mais n'oubliez pas que tout ça finalement c'est rien, à côté d'une bonne santé. Alors je ne suis pas un super héros, je ne suis pas le bon dieu, mais finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'épidémie de coronavirus qui touche la planète entière, ben pas grand-chose. À part être confiné chez soi et se protéger un maximum, on n'a pas grand-chose à faire. Alors évidemment, il ne faut pas céder à la panique, mais avouer quand même que les choses sont plutôt angoissantes. Ce que je vous propose moi aujourd'hui, c'est tout simplement de maintenir votre niveau en théorie et en pratique grâce à plusieurs astuces. Aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui est contrôlable et qu'est-ce qui ne l'est pas Est-ce que je peux aujourd'hui changer la météo non. Est-ce que je peux trouver tout de suite un vaccin par rapport à ce qui se passe sur le monde entier La réponse, est non. Moi, j'ai pas ces compétences-là, et la plupart des gens non plus d'ailleurs. Donc, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de profiter de ce laps de temps que chacun a pour aider, évidemment, ceux qui sont dans la difficulté, et pourquoi pas le temps qu'il vous reste, vous le consacrez à vous, pour vous reposer, mais aussi pour travailler quand même en amont de la sécurité routière. Alors, on va parler d'abord de la théorie, la théorie qu'on appelle aussi le « code de la route ». Pour ceux qui ne l'ont pas, voici quelques astuces qui vont vous permettre quand même de travailler à la maison ou ailleurs. Et évidemment, les conseils que je vous donne maintenant ne seront peut-être plus valables d'ici quelques semaines. Il faudra tout simplement suivre l'évolution qui va y avoir. Donc la première des choses, c'est tout simplement de continuer à utiliser le bouquin de code que vous avez à la maison. Normalement, quand vous vous inscrivez dans une auto-école, on vous fournit obligatoirement un livre qui s'appelle tout simplement « Le code de la route ». Peut-être que d'ailleurs, tu ne l'as jamais regardé. Bah Aujourd'hui, vu que tu as du temps, je t'invite quand même à relire un petit peu, ou à lire pour la première fois ce bouquin, qui devrait quand même complètement t'aider. J'ai tendance à dire aussi à mes élèves que c'est bien de faire des séries, mais ça serait encore mieux, alors c'est la méthode la plus vieille que tout le monde connaisse, mais c'est tout simplement de lire son bouquin, parce que un peu comme à l'école, tu as des exercices, mais tu as des leçons, et souvent, on a tendance à faire les exercices, c'est-à-dire les séries de codes, sans jamais avoir compris les leçons. Et c'est pour ça que parfois, les gens se retrouvent à passer des semaines, des mois, parfois même des années dans les salles de code, parce qu'ils ont oublié l'essentiel, c'est que l'auto-école est un accélérateur en formation vers la réussite. On pourrait tous très bien, ben un petit peu comme là, travailler chez soi à la maison, mais je paye une auto-école tout simplement pour aller quand même vachement plus vite et aussi avoir tant qu'à faire quelques explications. Donc conseil numéro 1, lire ou relire tout simplement son bon vieux livre de code. La deuxième des choses, c'est aussi d'utiliser, si jamais vous l'avez, tout simplement votre accès Internet. Vous pouvez tout simplement continuer à faire des séries de codes à la maison, parce que parfois les auto-écoles le vendent en supplément ou l'offrent à chaque inscription chez eux. Vous avez normalement des séries qu'on vous a données pour continuer chez vous, depuis un ordinateur ou une tablette, à travailler. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à être à la recherche de certaines séries de codes mais qui ont un vrai niveau pour l'examen que vous aurez par la suite. Et n'hésitez pas non plus à regarder l'avis des gens par rapport aux divers sites internet qui proposent justement des séries de codes. Si tu es un élève personnellement que j'ai dans mon établissement, sache que quasiment toutes les semaines, je fais un point tout simplement sur le niveau de mes élèves. Donc je te suis à distance Attention Mon troisième conseil, c'est tout simplement de créer votre propre support. Puisque chacun a du temps aujourd'hui, pourquoi ne pas tout simplement reprendre les 10 thèmes que vous avez le jour du Code de la route et en faire un bref résumé Vous pouvez tout simplement prendre, allez, à la limite, deux formats à 4 et vous dire, voilà, aujourd'hui, ce thème-là, je le résume avec mes mots, avec des exercices s'il faut, mais il doit forcément contenir, aller directement à l'essentiel, sur deux feuilles de format A4. Le simple fait de vous approprier vos propres supports, ça va vous permettre d'enregistrer beaucoup plus facilement, d'être un tout petit peu plus autodidacte quant à votre formation théorique. Pourquoi aujourd'hui ne pas profiter de ce temps pour vous faire tout simplement vos propres moyens mnémotechniques, vos astuces justement sur papier pour pouvoir travailler plus efficacement, ou tout simplement faire comme moi, la différence c'est que vous n'êtes pas obligé de le publier, prenez une caméra, prenez un micro, et essayez tout simplement bah, de réciter face à vous-même tout ce que vous savez en termes de contenu, ça devrait grandement vous aider. Mon conseil numéro 4, c'est si c'est possible, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo c'est possible, mais peut-être que demain on n'aura plus tout à fait le droit, c'est tout simplement de se réunir à plusieurs pour travailler le code de la route. Peut-être effectivement que quand tu vas à l'auto-école, tu vas pas tout seul, tu vas avec un ou deux de tes amis. Peut-être même que quand tu vas, tu connais des personnes qui sont à l'intérieur. Pourquoi tout simplement ne pas se réunir une heure par jour, par exemple, pour profiter du temps et des connaissances de chacun, pour tout simplement se faire réciter, travailler, apporter vos connaissances et aider son prochain. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais aujourd'hui, regardez. La planète entière tourne au ralenti, on a tous du temps devant soi, la vraie question, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là Est-ce que je vais en profiter pour pleurnicher et rien faire Ou au contraire, est-ce que je vais me poser, limiter l'angoisse, travailler sur mon mental, et peut-être à un moment donné, utiliser ce temps aussi à bon escient on peut pleurer, on peut se plaindre, il n'y a aucun problème, mais est-ce que honnêtement, ça va rectifier le problème et faire que je vais avoir mes examens plus vite Et enfin, conseil numéro 5, et ça sera tout par rapport à ce chapitre théorique, c'est tout simplement d'utiliser vos supports pédagogiques. Alors, je ne sais pas si chez vous, vous en avez, mais parfois, les auto-écoles fournissent un ou plusieurs cahiers d'exercices. Je sais que moi c'est tout nouveau, mais dans mon auto-école par exemple, à chaque fois, à partir du moment où vous vous êtes inscrit chez moi, je donne maintenant un cahier d'exercices pédagogiques où l'élève en toute autonomie peut se former directement à la maison, parce qu'il y a des gens qui aiment bien tout simplement faire des exercices et s'approprier les choses. Ça leur permet de bien comprendre. Si jamais vous en avez pas, regardez par exemple dans le bouquin de code là aussi, à la fin vous avez souvent des petites questions avec des exercices où tout simplement il faut faire comme un vrai test du code de la route et sélectionner les bonnes réponses. N'hésitez pas, même si vous n'avez pas 50 possibilités, à revoir un petit peu les questions que vous avez et à vous dire tiens finalement si là on m'avait mis par exemple quelqu'un avait le clignotant, si là par exemple le piéton il avait avancé plus de la route, est-ce que la réponse aurait été différente Je vous rappelle que le plus important quant au code de la route, c'est vraiment avant tout de connaître les règles de circulation, parce que dès qu'on change un détail, souvent c'est la catastrophe dans vos réponses. Et maintenant on va parler tout simplement du chapitre pratique, c'est-à-dire en fait la vraie conduite au sein d'une voiture. Et là, vous allez me dire « Mais tu peux me dire tout ce que tu veux. La pratique, ça porte bien son nom, c'est qu'il faut pratiquer, sinon j'avancerai pas. » C'est vrai. Ce que je vais vous donner comme conseil, ça ne fera pas de vous des experts. Vous ne devrez pas non plus, grâce à cette vidéo, avoir un meilleur niveau qu'avant. Ça m'étonnerait. Mais par contre, vous pouvez quand même conserver votre niveau et approfondir vos connaissances. Ça, c'est possible. De faire de vous demain des champions de la conduite sans pratiquer, c'est impossible. Donc écoutez bien. La première des choses, c'est de continuer à vous former. Tout simplement, regardez des vidéos en ligne, regardez des vidéos qui correspondent aujourd'hui à votre niveau de conduite. Moi, ce que je vous conseille là aussi, c'est de ne pas regarder 60 chaînes sur le permis de conduire. Vous, comme moi, et c'est tout à fait normal, vous avez des gens que vous aimez, des gens que vous n'aimez pas, des vidéos que vous aimez, des vidéos que vous n'aimez pas, il n'y a aucun problème. On est des êtres humains et c'est tout à fait normal de faire ses propres choix. Je vous conseille de suivre un ou deux moniteurs d'auto-école et pas plus. Sinon, dans votre tête, ça va être carrément confus et vous n'allez plus du tout savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, c'est très important de continuer à regarder des vidéos à avoir de la curiosité par rapport à ça et de continuer surtout à vous former. Aujourd'hui, vu que vous avez du temps, n'hésitez pas à aller par exemple sur ma chaîne si c'est celle qui vous plaît et à regarder peut-être des vidéos que vous n'aviez pas regardées il y a encore quelques temps. C'est important de voir et de revoir certaines vidéos, et s'il faut, je le dis souvent, prenez des notes, ça reste très important. Des fois, une démonstration, une explication, une phrase, ça va vous changer pas mal de choses. Conseil numéro 1 surtout, continuez à vous former. Le conseil numéro 2, c'est que vous avez tous, et c'est une obligation, un livret de conduite. Ben, conseil numéro 2 c'est tout simplement de l'utiliser. C'est à dire qu'à l'intérieur vous pouvez avoir un petit peu comme dans le livre de code des exercices et si jamais vous en avez pas je vous invite tout simplement à vous situer par rapport à la formation. Aujourd'hui, où est-ce que je suis Dans quelles compétences je suis Combien de fois par semaine j'ai des élèves qui m'écrivent « Anto, est-ce que c'est normal J'ai 19 heures de conduite et j'ai jamais fait de créneau. Anthony, est -ce est »« Anthony, est-ce que c'est normal Aujourd'hui, j'ai 24 heures de conduite et on n'a toujours pas été, par exemple, sur l'autoroute. » Mais moi, à chaque fois, ce que je réponds, et ce n'est pas une réponse facile, c'est tout simplement « Où est-ce que tu en es par rapport à ta formation ?» Aujourd'hui, vous savez, par rapport à au... il y a 10 ans, par exemple, quand j'ai attaqué le métier, Aujourd'hui, on vous demande tout simplement de vous auto-évaluer. Il y a quelques années, c'était le moniteur à chaque fois qui disait à l'élève, t'en es là, t'en es là, t'en es là. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce que je suis capable de faire Comment je dois faire, par exemple, un créneau Quelle méthode je vais utiliser Et surtout pourquoi je dois réussir à le faire comme ça Il y a toujours le comment, le pourquoi, et aujourd'hui c'est le principe même de l'auto-évaluation. Donc conseil numéro 2, j'utilise mon livret de conduite et j'essaye au maximum de me situer dans la formation. Je peux aussi tout simplement me dire, ben tiens par exemple, la dernière fois que j'ai conduit, on a travaillé avec mon moniteur les démarrages en cote, quels sont les futurs objectifs quelles sont les nouvelles compétences que je vais apprendre derrière Si jamais je sais que, par exemple, la prochaine fois, je dois attaquer tout simplement les demi-tours et les marches arrière en sécurité parce que c'est tout simplement la fin de la compétence 1, ben je sais très bien que... Je ne vais pas réussir sans pratiquer, mais je peux déjà avoir l'aspect sécuritaire qu'il y aura derrière. Je peux tout simplement me dire, tiens, je, comment on fait des manœuvres Je vais aller voir par exemple sur la chaîne de Anthony Permis et je vais voir des explications et du coup, je vais comprendre, je vais anticiper les choses. Le conseil numéro 3, c'est que je vous invite fortement à déjà attaquer vos vérifications du véhicule. Que tu aies deux heures de conduite ou que tu en aies par exemple 30 et que tu sois à l'approche de l'examen, tout simplement, Travaille déjà tes vérifications. Pourquoi Déjà, rien de plus simple que de venir se rassurer grâce à la connaissance des accessoires. Je sais où se situe le régulateur, je sais comment actionner les essuie-glaces sans avoir par exemple besoin de venir regarder la commande et donc de risquer de faire un écart de trajectoire. Plus vous allez avoir de la connaissance sur quelque chose, et moins vous allez stresser. Aujourd'hui, si vous m'envoyez sur scène, par exemple, pour réciter une poésie, je vais être mort de trouille. Mais si vous m'envoyez devant une salle de 100 personnes, je vais stresser certainement un petit peu, mais beaucoup moins. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je connais mon sujet. Si vous connaissez déjà les organes de votre véhicule, ça sera beaucoup moins stressant pour vous, et surtout, ben, vous allez gagner du temps, et encore une fois, faire des économies à la fin de votre formation. Le conseil numéro 4, et il est important, c'est d'utiliser ce que moi j'appelle la théorie de la pratique. Ben effectivement, chez vous, vous avez certainement une ou plusieurs voitures. Vous n'êtes pas obligé, comme je le dis souvent, de venir démarrer et d'aller sur la route pour apprendre les choses. Regardez, je vous donne un exemple. Vous savez, aujourd'hui, vous installez au poste de conduite, vous avez déjà la théorie. En tête. Mais combien d'élèves par exemple ne prennent pas le temps de s'installer au poste de conduite et malheureusement partent trop vite et au bout d'un moment se disent au bout de cinq minutes ah oui il faut que je règle par exemple mon rétro. Ah mince finalement j'étais un petit peu trop loin des pédales, mais non c'est trop tard, anticipe et fais-le avant. Déjà parce que le jour du permis tu seras pas convaincant mais surtout derrière ça serait hyper dangereux. Imaginez que par exemple vous régliez votre rétro alors que le véhicule avance, si devant ça freine, ben boum c'est déjà trop tard. Donc pourquoi ne pas profiter aujourd'hui à l'arrêt d'un véhicule pour regarder un petit peu comment on s'installe continuer par exemple ce qu'on vient de dire sur les vérifications, tiens c'est vrai que peut-être la voiture de mon père elle est pas pareil, la voiture de ma mère euh, elle est différente, tiens si j'allais ouvrir par exemple le capot et savoir à peu près situer bah, les niveaux du véhicule, réviser un petit peu son installation au poste de conduite, tout simplement même sans avoir besoin de clé pour ouvrir sa voiture, je peux tout simplement utiliser mes pédales, peut-être que des fois je freine fort, ah oui c'est peut-être aussi parce que je bougeais carrément toute ma pédale au lieu de bouger seulement la pointe de mon pied, peut-être que c'est vrai que l'embrayage finalement mon sol, mon talon pardon n'est pas collé au sol et que du coup c'est peut-être pour ça aussi que je lâche un petit peu vite, Vous voyez toutes ces petites techniques là font vraiment que ça change correctement après la conduite de chacun et en plus sans vouloir être pessimiste là on parle de commande au niveau du véhicule, n'oubliez pas c'est la première compétence qui malheureusement est éliminatoire le jour de l'examen, attention à ça et profitez de cela de temps justement pour le travailler ensuite je vais vous donner un très bon conseil c'est celui de profiter du temps que vous avez pour connaître et apprendre parfaitement, apprendre et connaître plutôt, parfaitement les points de repère de chaque manœuvre. Il n'est pas rare qu'un élève, par exemple, pendant une semaine ne puisse pas conduire, et c'est malheureusement le cas qui est en train de se passer pour tout le monde au monde, hein, dans le monde, pas que dans la France. Les gens ne vont pas conduire pendant un certain moment et ça va pénaliser fortement les formations en auto-école. Combien d'élèves arrivent à un moment donné ils ne savent plus les points de repère Mais en même temps, c'est normal. Les manœuvres, regardez. Vous avez la marche arrière, le demi-tour, vous avez le rangement en ligne et puis le rangement en bataille et le rangement en créneau. Et tout ça à droite comme à gauche. Donc au final on se retrouve vite à plus savoir en fait les points de repère. Et là un conseil important c'est que si vous les connaissez déjà vous gagnerez du temps et donc de l'argent pour la suite. Imaginez que par exemple votre prochaine heure de conduite elle soit dans deux mois et ça pourrait arriver par exemple si vous venez de vous blesser, hein, on est à l'abri de rien dans la vie ben, si votre moniteur vous demande de faire un créneau, que vous êtes dans un sens unique, vous avez oublié de mettre le clignotant à l'avance, vous passez à ras du véhicule en stationnement et en plus vous n'avez pas vu le vélo qui vient de vous dépasser ça va être quand même compliqué pour la suite et ce qu'il ne faudrait pas arriver à avoir comme suite, c'est tout simplement le moniteur qui vous dise, écoute Anthony par exemple, tu as un petit peu de mal, il va Falloir que tu reprennes 15 heures de conduite parce qu'à 50 euros l'heure de conduite, ça peut vite faire mal au porte-monnaie. Donc c'est un conseil qui reste vraiment important, mais profitez maintenant de travailler en fait les points de repère de chacune des manœuvres. La suite, c'est tout simplement de continuer, si vous êtes en conduite accompagnée ou conduite supervisée, à vous former. C'est très important de continuer à conduire régulièrement si c'est possible évidemment, pour ne pas perdre la main, pas perdre en niveau. Et si vous avez des mauvaises habitudes, ben les corriger grâce à ce type de vidéo ou tout simplement tenir compte de ce qu'on vous a dit et marqué dans le livret de conduite lors des rendez-vous pédagogiques. Vous, vous avez un avantage par rapport aux autres, c'est de conduire régulièrement. Donc si vous regardez ce type de vidéo et que vous continuez à maintenir la pratique, il n'y a pas de raison que vous allez régresser, bien au contraire. Et maintenant qu'on a fait le tour des conseils que j'avais à vous offrir, j'aimerais tout simplement que vous profitiez aussi un petit peu de ce temps-là, bah, tout simplement pour vous reposer. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un monde qui est très angoissant, très anxiogène, et du coup on est sans, sans arrêt, en activité, en train de réfléchir et de se poser des questions parfois même mauvaises. Là vous allez en formation auto-école avoir deux examens minimum qui sont le code de la route et la pratique, et deux examens tout simplement qui demandent quand même beaucoup de concentration, beaucoup d'investissement, et aussi à la fois beaucoup de persévérance on a tendance à souvent sous-estimer ce qui se passe dans les auto écoles mais croyez mon expérience c'est vraiment des formations qui demandent beaucoup de temps et beaucoup d'engagement de votre part c'est vraiment du travail la preuve le monde autour de vous qui vous dira si je repasse un des deux examens je l'aurai pas ce qui malheureusement est vrai ça demande vraiment de gros efforts donc j'espère que tout va très vite rentrer dans l'ordre si vous avez d'autres conseils évidemment partagez les on a une superbe communauté grâce à vous à vos conseils à vos échanges moi je reste présent évidemment sur la chaîne je sais pas trop comment je vais organiser la suite est ce que je vais faire des lives avec vous est ce que je vais continuer à répondre à vos questions oui j'imagine n'hésitez pas d'ailleurs à, à me solliciter en fait hein, à proposer des choses poser des questions évidemment j'y répondrai on va se revoir voilà bientôt en tout cas sur la chaîne je suis pas très inquiet pour ça allez on se retrouve bientôt les gens Gardez le moral gardez le sourire et la pêche c'est important c'est une mauvaise passe mais on va tous en sortir vous allez voir et continuer sur tout le travail il ya que ça qui paye à plus les gens